Mini cours prologue numéro 1 sur 5. Aujourd'hui la grammaire et le modèle d'exécution prologue. Alors pour la grammaire, on regardera donc côté données, côté programme. Pour le modèle d'exécution, en un quart d'heure, une demi-heure maximum, on essaiera de faire au moins une unification résolution. Et si le temps le permet, retour sur trace, backtrack. Alors, pour la grammaire, donc, il y a d'un côté des. Des données non, en prologue, comme dans tous les langages de programmation. Alors il y a les entiers, donc ça c'est comme ailleurs, donc, une suite de chiffres, donc 648 euh, par exemple. Il y a les chaînes de caractères pour dire bonjour, par exemple, entre double guillemets alors Si on le met sous, sous PowerPoint, il faut faire attention parce que sinon on se retrouve avec ce genre de choses là qu'on n'aura pas à taper dans un logiciel standard. Donc, euh, traitement de texte, je veux dire. Donc, euh, voilà. Les, ici, si on regarde simplement ce qui est en bleu, donc euh, la chaîne de caractère elle commence par des doubles guillemets et, et se prolonge jusqu'à prochain double guillemets. Donc, voilà. Alors, Copier-coller il marche pas super bien, mais bon, on va y arriver à le mettre comme, comme on voudrait. Il y a donc des euh, pour y avoir des bouléens 1 vrai et faux, true and false. On va pas les mettre parce qu'il y a aussi le langage permet d'avoir des constantes euh, utilisateurs. qui sont en fait euh, tous les identificateurs qui commencent par des minuscules, donc euh, par exemple euh, mon nom, donc ça commence par une minuscule, c'est après constitué de, de de lettres, ça pourrait, il pourrait y avoir aussi, aussi des chiffres, c'est mon nom que je voulais écrire. Pardon. Donc ça c'est une constante et ça ne vaut rien d'autre que euh, mon nom. C'est juste un exemple, il peut y avoir qu'une seule lettre, hein, a condition que ce soit une minuscule et puis il y a aussi une notion de variable qui est euh, très importante forcément sinon on travaillerait que sur des, des constantes qu'est ce qui s'est passé ah, là, là, là, là, là. tout vérifier euh, les variables en prologue donc euh, ça ressemble aux constantes sauf qu'elles doivent commencer par une majuscule, donc, ma variable par exemple, ou x, si je veux avoir une variable qui s'appelle x. Attention, on reviendra peut-être là-dessus. Euh, les variables donc peuvent prendre n'importe quelle valeur. Euh, a priori donc là, les, les valeurs des objets qui sont là, 648, c'est la valeur de l'entier 648. La chaîne "bonjour", c'est, euh, on verra peut-être plus tard, mais c'est un B suivi d'un O suivi d'un N. Euh, mon nom, par contre, ça n'a pas de valeur particulière autre que mon nom euh, ou euh, Tilleul, par exemple qui n'aurait que la valeur tilleul qui euh, est égale à la valeur tilleul mais qui n'est pas égale à n'importe quelle autre valeur sur lequel on ne peut pas faire grand chose ni addition ni soustraction ni quoi que ce soit alors que sur les entiers on pourra faire des additions sur les chaînes de caractères on ne pourra pas faire d'édition mais peut-être des concaténations enfin bon donc euh, variable ma variable elle elle n'est pas typée c'est-à-dire qu'elle n'est ni caractère ni chaîne euh, de caractères ni entier euh, mais elle peut prendre une valeur qui elle sera typée euh, et la particularité c'est qu'en général donc euh, la valeur qui est attribuée à, à une variable par contre une fois que la, la variable euh, lui est attribuée dans une exécution euh, une valeur, euh, cette valeur elle est, elle est figée euh, sous réserve que cette valeur en fait elle peut aussi comporter donc si c'est par exemple une liste peut comporter aussi des variables qui elle ne, ne seraient pas en, encore figées. Euh, on verra plus tard. Hein. Mais donc ça signifie entre autres que on ne pourra pas écrire quelque chose du genre n égale n plus 1 parce que euh, si euh, le n là qui est une variable a une valeur euh, on, et que c'est un peu figé, on ne peut pas devenir euh, n plus 1. Bon. On verra plus tard. Donc j'ai dit il y avait aussi euh, possibilité d'avoir des, des, euh, des listes. Donc, euh, les listes s'expriment avec des crochets en début et en fin de liste. Donc, ça, c'est la liste vide. Il n'y a rien dans cet objet-là. Il peut y avoir des listes avec euh, un élément, donc singleton. Donc, une liste avec une variable, ou une liste avec un entier, euh, ou une liste avec une chaîne de caractères. Voilà, bon, on ne pas faire une liste avec une chaîne de caractères, ou une liste avec une liste dedans, éventuellement une liste vide. Donc là, on a une liste singleton qui a un élément qui est la liste vide. On peut avoir des listes, donc, ça c'est peut-être l'exemple, euh, un peu plus longues qui sont connues. Donc liste euh, comportant les éléments, donc les premiers éléments. Euh, premiers entiers, donc on sépare les différents éléments d'une liste euh, par des virgules, donc liste de longueur. Donc ça c'est le cas d'une liste où on connaît le nombre d'éléments. Et puis euh, quand en fait on veut décrire une liste comme étant euh, quelque chose un peu plus générique avec des variables, donc euh, et dont on ne connaît pas la longueur on va utiliser une syntaxe euh, utilisant euh, la barre verticale donc, euh, donc, euh, qui dit que bon la liste elle est composée d'un premier élément donc ça peut être par exemple l'élément 1 et après la barre verticale, la fin de liste. alors la fin de liste ici ça doit être une liste. donc ça pourrait être par exemple la liste 2 euh, 3. ça peut être aussi une variable. Tout comme le premier élément aurait pu être aussi une variable. Donc là, on a du coup une liste qui a comme premier élément un élément dont on ne connaît pas encore la valeur, mais euh, qui peut être désigné par donc, la variable e. Et comme fin de liste, une autre liste. Hein, se méfier, là, le l, c'est une liste. Ça ne peut pas être n'importe quoi. Hein. Jusqu'à maintenant, toutes les variables, j'ai dit qu'elles n'étaient pas typées. Euh, cette variable-là, l, par contre, pour que euh, ça ait une certaine cohérence. Euh, ça ne marchera que si L est une liste. Euh, ça peut pas être l'entier 3. Le l. Donc liste pas tout à fait quelconque, mais une liste non vide, parce que la liste vide peut pas s'écrire comme ça, parce que le premier élément on aurait du mal à, à décrire ce que c'est. Mais euh, une liste non vide quelconque, c'est un premier élément quelconque suivi de des autres éléments, elle. Euh, la liste à un seul élément, le singleton, hein, ça sera la liste qui commence par l'élément 3 et qui se termine par la liste vide. Voilà. Mais bon, on ne l'écrit pas comme ça, hein. euh, on l'écrit simplement comme ça, un 3. Mais bon, cette notation-là elle, elle va être importante parce que pour travailler sur les objets, euh, bah, il faudra les déclarer écrire sous la forme de, de variables qu'on pourra manipuler. C'est les variables qu'on va manipuler. C'est au moment de l'exécution, on fournira des listes connues, mais dans le programme, et eh bien, on sera obligé de, de désigner les choses sous forme de avec des variables. Alors, au-delà euh, des listes, on pourrait avoir des, euh, des euh, tableaux, on pourrait avoir des, euh, des arbres. Euh, bon on va se restreindre je pense euh, aux objets que j'ai définis là euh, mais voilà il existe éventuellement plus de choses alors ça c'était pour les données euh, si je vais garder quand même donc on va passer à un autre transparent pour les, donc, pour les programmes donc, données voilà. Le deuxième transparent. Les programmes. Voilà, ça c'est un sur deux. Alors les programmes. Alors c'est un peu différent. Euh, la, autant la grammaire des, des langages euh, habituels est, elle est assez riche avec euh, des, des mots clés euh, begin, end, for, euh, if, et ainsi de suite. Autant en prologue euh, c'est assez pauvre, assez euh, minimaliste. Il euh, y a rien de tout ça. Il y a éventuellement les, les mots clés qu'on va voir apparaître, c'est des parenthèses ouvrantes, fermantes, des virgules, euh, un symbole un peu particulier le deux points tirés. Euh, le point euh, et, et puis c'est tout je crois euh, tout le reste ça va être des variables des structures de données qui vont apparaître donc euh, là il y a euh, un travail à faire pour pas perdre euh, euh, pour essayer de retrouver euh, ce qu'on qu fait ailleurs euh, dans d'autres langages de programmation parce qu'on aura aussi des boucles on aura aussi des conditionnels, mais ça va s'exprimer donc avec une, avec une façon d'écrire beaucoup plus euh, économique. Donc le, euh, les programmes donc sont constitués en fait de plusieurs paquets de règles qu'on appelle aussi des fois prédicats, en fait qu'on identifie avec prédicat. Pr Prédicat, ça va être une constante qui aura un, un, un nom. Donc, euh, un paquet de règles, ça va être un ensemble de règles euh, qui euh, va définir une certaine fonction, une certaine procédure, un certain prédicat, une certaine relation entre des, des données euh, et des résultats ou entre des données euh, entre elles. Euh, et un programme euh, complet aura plusieurs, comme ça, euh, éventuellement, euh, paquets de règles que j'en ai mis plusieurs donc. Euh, donc dans un paquet de règles un prédicat euh, va être constitué de deux types de règles euh, des règles qui qu'on va appeler euh, faits et d'autres qu'on va appeler donc ce sont des faits ce sont des euh, des choses qui sont donc qui ressemblent un petit peu aux, aux entrées qui pourrait y avoir dans une base de données donc il y a un enregistrement qui dit que bon, un tel est le père tel, de tel autre ou que la factorielle de 0 c'est la factorielle de 1 c'est c'est un, c est, c est un de, des faits. et puis il y aura donc des règles plus euh, qui seront euh, des programmes qui vont qui vont donc euh, euh, entraîner des exécutions donc euh, qui seront des implications euh, euh, logique parce que derrière euh, euh, prologue hein, il y a donc programmation et log, c'est logique. Il y a aussi hein, ça, un vocabulaire ou une façon de penser les choses un petit peu avec logique, donc euh, il y a des implications. Et c'est là où on verra apparaître le, le, le deux points tirés de tout à l'heure. Ah, ouais, D'accord, ça c'est sympa aussi. Voilà. Donc, l'effet, comment ils s'écrivent Alors, l'effet, ils s'écrivent de manière suivante. On doit avoir une constante, c'est le nom du prédicat. Donc, mon prédicat, par exemple, si c'est ma constante. Donc, constante, ça veut dire que ça commence par une minuscule. Ça pourrait être simplement aussi factoriel. Je l'invente en tant qu'utilisateur. Suivi de. Alors par contre il faut mettre de majuscules euh, automatiquement PowerPoint euh, suivi de, donc, euh, de paramètres qui sont entre parenthèses et puis ça se clôt par un point. Alors les paramètres entre parenthèses ça peut être donc euh, dire que la factorielle de, de 1 je disais tout à l'heure c'est 1. Je peux avoir un deuxième fait, ce qui, ce qui m'intéresse c'est que la factorielle de 2, ça va être euh, bon 2, ok. On dirait que c'est l'identité aussi, mais la factorielle de 3, cette fois, ça sera 6. Donc ça, tout ça, c'est des faits qu'on peut ajouter dans un programme qui parlerait de factoriel. Euh, donc euh, la syntaxe est donc euh, un identifiant de type constante, un certain nombre de paramètres, entiers, liste, n'importe quoi, et un point. Les implications, ça va être si on continue sur factoriel. Euh, bah, la factorielle d'un nombre euh, n, ça sera un r si, alors, si vous entendez bien l'implication, euh, à condition que, euh, c'est impliqué par le fait que la factorielle, alors là ça va être récursif, mais c'est pas obligé d'être récursif, hein, factorielle de n-1 ça va être un certain résultat intermédiaire. Donc euh, je mets des majuscules partout parce que ça va être effectivement des, des variables qui vont, j'espère, trouver leur valeur d'une manière ou d'une autre. Euh, donc euh, ça sera le cas. Donc si la factuelle donne moins 1, c'est un certain temporaire, et puis euh, qu'ensuite il se passe des choses de telle sorte, alors ça c'est pas la syntaxe, de trop petit point, c'est juste que je ne vais pas mettre euh, des choses sur, euh, qui relient euh, R et TMP. Pour l'instant on n'en parle pas de ce que, ce que ça relie. Euh, donc ici j'ai rajouté une virgule sale, ça par contre c'est important, c'est-à-dire que si on parle de logique c'est ce fait-là ou cette procédure-là euh, qui doit s'exécuter. Et la suite, pour que on puisse en déduire, si on parle un peu de la logique, euh, ce fait-là. Donc, euh, s'il y avait eu qu'un seul fait, eh ben, ça serait directement avec un point au, au bout de la liste des choses qui sont à vérifier, comme, donc, par exemple la multiplication de tmp et de n ça doit donner R, ben à la fin, je l'écris d'une certaine manière, hein, en imaginant que je sais faire, euh, je sais dire euh, ou exécuter une multiplication qui à partir de deux éléments donne euh, le produit des deux. Donc l'ensemble de ces choses-là doit être fait pour euh, réaliser la factorielle. Donc bon, au niveau syntaxe, hein, parce que c'est surtout ça qui m'intéresse dans le paragraphe grammaire, donc euh, une application, c'est constante avec des parenthèses pour les paramètres, deux points tirés, puis un certain nombre de d'autres choses qui sont écrites de la même manière, constante suivie de paramètres, en nombre quelconque, hein, virgule, constante suivie d'autres paramètres. Euh, ici est apparu aussi quelque chose d'un peu spécial, le n-1, euh, une expression... Alors, j'ai pas parlé d'expression hein, tout à l'heure dans, dans les données, parce que c'est pas standard en, en prologue. Euh, Selon la plateforme, on peut ou pas écrire ces choses-là. Euh, sur la plateforme que j'utilise, on peut. Euh, J'y reviendrai plus tard. Donc, quand on parlera d'arithmétique. Donc là, peut-être que pour parler de prologue de manière générale, j'aurais dû peut-être dire, bon, pour une certaine variable j, et puis cette variable j, j'aurais peut-être dû la trouver en disant ben, que n 1, ça doit donner un certain j tel que et tel que ensuite on peut l'écrire aussi en passant la alors, en dit, à la ligne alors j'aimerais bien passer la ligne voilà donc ça ça ressemble peut-être plus à une, à une écriture dont on a l'habitude d'ailleurs donc la définition de factoriel c'est le la fonction la procédure qui exécute d'abord moins puis ensuite factoriel puis ensuite multe et puis ça donc ça serait la donnée de départ qui va être euh, va permettre de calculer un J intermédiaire. Il n'y a pas de déclaration de variable entre temps. C'est euh, déclarer la volée euh, qui appellera recursivement sur, sur cette valeur J pour obtenir un certain temps. Et puis là, à partir de temps, on fait d'autres calculs encore pour obtenir R. Euh, donc ça, c'est l'effet, les implications. Et puis euh, je reviens peut-être au, au, un peu plus haut. Donc un paquet de règles. Cette fois sans s le paquet c'est euh, des faits éventuellement des implications éventuellement euh, et ben, ça serait par exemple dire ben, on a euh, un premier fait alors on va pas prendre ce, celui là parce que c'est pas le plus intéressant mais factoriel de 1 c'est 1 suivi de la factoriel de euh, Quelque chose d'un peu plus général. On va essayer de tenir dans la page. Allez, allez, allez. Ah, ben bah maintenant c'est plus assez large. Voilà oh là. là. Voilà, donc ça, ça serait un paquet de règles. On va, va indenter pour que ça en face l'un de l'autre. Ah bon, on ne peut pas. Bon, tant pis. On remet ça comme ça. Et ça se lit de la manière suivante. Donc la définition de, du prédicat du programme euh, factoriel euh, serait composée ici de deux règles. Une première règle qui serait donc... Euh, quand on cherche un factoriel de 1, bah c'est 1. Et puis une deuxième règle qui dit que quand on cherche la factorielle de n, bah on peut toujours essayer de calculer n-1, puis de calculer la facture de cet objet-là, puis de calculer le produit de ça par rapport à, à multiplié par n. Et on obtiendra le résultat r. Donc voilà. Ouais. Donc ça... Donc du coup, on a là plutôt un, une définition d'un ou logique. La c'est ça marche avec ça, ou ça marche avec ça, c'est pas forcément ou exclusif, hein. ça peut être l'un et l'autre qui fonctionnent en même temps, mais c'est le ou euh, de la logique qui, qui existe là. On avait tout à l'heure le et avec la virgule, là on a le ou. Donc euh, si on copie tout ça dans le traitement de texte de base, ah oui, ça c'est sympa aussi d'avoir ah, donc euh, on va y arriver des outils super puissants bon donc factorielle de 1 ça serait 1 factoriel de n ça serait r sous réserve que le moins de n et de 1 donne j s'exécute correctement le factoriel je disais de j et de ça donne un certain t et puis le la multiplication de t et de n ça donne le r dont on parlait au départ et euh, ben ça se euh, donc on est sous EDBA dont l'adresse euh, est que je euh, connue par Google. Je vous montre voilà euh, donc ça c'est un programme et donc un programme peut être compor peut comporter d'autres règles d'autres paquets de règles, ça c'est un paquet de règles, euh, un autre paquet qui parlerait de moins, alors là on va pas faire grand-chose, hein. c'est juste pour qu'ils me disent que la syntaxe est bonne, et puis il faudrait ici qu'il y ait un autre paquet de règles qui parle de la multiplication, mais euh, voilà, ça sera un programme euh, où il manque des choses hein, du côté de la du moins, du côté de, de la multiplication, mais euh, c'est un programme constitué d'un un, nom, un, paquets de règles l'un est un peu défini les autres sont pas très définis voilà. donc euh, voilà pour, les, pour la définition des programmes donc résumé un hein, donné bah, à part les histoires de liste euh, c'est assez standard se rappeler la minuscule et majuscule pour différencier constante et variable les programmes donc il faut avoir des minuscules pour définir ben les parce que ça on va pas avoir des noms de programmes qui vont être variables par contre en général avec les programmes on va faire intervenir des variables donc on aura des majuscules à cet endroit là et puis donc un programme c'est un ensemble de paquets de règles chaque les règles peuvent être de type fait application et du coup le paquet de règles si on un paquet de règles, ça sera un ensemble de règles, soit fait, soit implication. Alors comment ça marche Le modèle d'exécution. Donc, euh, avant ça, donc il euh, y a peut-être au moment où on veut exécuter les choses, donc le, le, le programme qu'on veut exécuter, euh, ce qu'on exécute, on appelle ça une requête. Donc ça vaut peut-être le coup d'en de, parler deux secondes. Donc une requête, c'est demander par exemple, est-ce que on peut exécuter. Alors là, je mets un symbole, euh, parce que des, des fois, c'est ce qu'on trouve euh, sur certains prologues mais ce n'est pas, euh, pas important. C'est le fait qu'on pose une question là. Hein, euh, ce qui est important, c'est donc la requête, ça va être par exemple demander est-ce qu'on peut calculer la factorielle de, de 5 et on donne euh, la variable qui sera un résultat qui, se, qui devrait être le résultat euh, mais on, on aurait pu poser la question euh, est-ce que la factorielle de 5 c'est bien euh, 120 si je ne me trompe pas euh, ou est-ce que c'est 100 euh, aussi ou est-ce qu'on peut me donner euh, le n tel que la factorielle de n c'est 100 alors là c'est beaucoup plus large que ce qu'on fait en, en général en avec le langage de programmation. Hein. Euh, en général, avec un langage de programmation, on, on a pensé son programme pour qu'il puisse donner le résultat factoriel de 5 dans la variable n, euh, et pas factoriel de 5 dans la variable, enfin dans la constante sens, en général ça, ça, ça plante, et encore moins donc factoriel de ben, n%, cent, euh, qui de toute façon risque de poser problème pour donner des résultats si on est sur un programme de factoriel euh, entier. Euh, bon, mais bon, ça, ça on verra plus tard. Mais donc, une au niveau syntaxe, euh, une requête, c'est donc un comme si on demandait si un fait existe. Est-ce qu'il y a un fait qui existe de type factoriel 5n Et en général, ce qu'on attend, c'est qu'il nous réponde, bah, soit oui. Et en général, il nous dira dans ce cas oui, sous réserve que n égale 120. Soit, euh, euh, par exemple, pour euh, 100, ce qu'on voudrait qu'il nous réponde, c'est que euh, non, il n'y a pas de n entier, euh, ou il n'y a pas de n dans le programme euh, qui a été défini, qui permette de donner une factorielle égale à, à 100. Alors, euh, malheureusement, il ne nous répondra pas ça, il ne nous répondra pas non, il n'y a pas possibilité d'avoir de programme qui fasse enfin, ça. Euh, la réponse sera pas très loin, hein, et il dira... J'ai échoué quand ça se passe bien, hein, il nous dira j'ai échoué à trouver un nombre n, j'ai exécuté le programme tel que je pouvais l'exécuter, puis j'ai pas réussi à réussir, j'ai pas réussi à, à, à tout exécuter sans problème, euh, j'arrive à des échecs, donc euh, je sais pas, euh, bon, je n'arrive pas à prouver que la factorielle, enfin qu'il existe un n tel que sa factorielle soit égale à 100% donc il échec. Sur euh, la, la, la la demande tout à l'heure 5 120. Alors, euh, ce qui va répondre là, par contre, c'est Oui, le programme réussit. Alors, il répond, il n'a pas, il pourrait répondre, je sais pas, quelque chose du type euh, Oui, j'ai réussi. Hein, euh, il n'y a pas de variables qui, ont, qui sont à connaître. Bon, bon, des fois, c'est. Euh, ok bon là il répondent euh, donc avec euh, toujours l'arrière-plan logique il répond oui ça marche j'ai réussi à prouver euh, que euh, le programme s'exécute avec factoriel 520 et euh, réussit dans toutes ces enfin dans son exécution euh, sans problème donc ce qu'on se rappelle ici c'est simplement la notion de requête hein, c'est un fait dont on demande la validité donc euh, Comment ça se passe pour trouver la validité Alors, il y a une étape intermédiaire qui va être, être exécutée plusieurs fois, c'est de savoir si donc dans alors la base de règles, dans le programme, base de règles, paquet de règles. Donc là, c'est la base de règles, base de prédicats. Il s'agit de savoir si euh, la requête euh, ou quelque chose qui ressemble à la requête euh, peut être appliquée alors typiquement c'est la question c'est la question de savoir si est ce qu'on peut avoir euh, une, une façon d'écrire les, les variables parce que les variables quand elles sont encore inconnues euh, qui correspondent à ce qu'on peut alors donc par exemple est ce que on peut avoir une égalité entre Alors, Donc ça c'est pas du problème non plus, c'est moi qui, qui l'ajoute pour euh, pour trouver que euh, le fait qu'il y a dans ma base de règles, hein, tout à l'heure j'ai mis qu'un seul fait au final, un factoriel 1, 1 euh, correspond à un factoriel 520. Alors ben, comment il fait pour voir si ça s'unifie ben, Il regarde le début. en début d'un côté et d'autre c'est factoriel, donc ça ça va. Ensuite il regarde s'il y a le bon nombre de paramètres, d'un côté et l'autre il y a deux paramètres, et puis après. Récursivement il refait pareil avec chaque paramètre. Bon donc là regarde si 5 et 1 c'est pareil, il se trouve que là c'est pas pareil. Donc euh, l'unification ne marchera pas. Mais il se posera aussi la question, est-ce que factoriel de 520 peut s'unifier avec alors pas toute la règle, mais la partie gauche de la règle. Donc la partie avant le, le deux points tirés. Donc, ça. donc quand il fera ça.. Ben, il regardera si, pareil, factorel d'un côté c'est bien factoriel de l'autre, euh, si ensuite il y a même nombre de paramètres, ce qui est toujours le cas ici, et puis si le premier paramètre récursivement s'unifie avec n, le deuxième paramètre s'unifie avec r, et ainsi de suite. Donc là, il dira ben, oui, à condition que donc, pardon, euh, n égale 5, et puis r égale 120. Donc ce mécanisme d'unification, donc. Remplace, transforme les constantes, euh, pardon remplace les, les, les variables en des, euh, en des constantes ou en des valeurs. Ou euh, s'il y avait eu ici deux variables, enfin, euh, impose que deux variables aient la, la même valeur plus, plus tard. Donc, à partir de ce mécanisme d'unification, qu'est-ce qu'il fait donc Il part de la requête. qu'il appelle aussi euh, résolvante. Donc c'est l'ensemble des faits, des, des choses qu'il doit exécuter, qu'il doit prouver, qu'il doit résoudre, c'est l'ensemble des preuves qu'il doit arriver à, à montrer. Euh. Euh, donc au départ, la résolvante, elle est constituée a priori que d'un seul fait, mais éventuellement on aurait pu mettre, mais bon, en général j'utilise très rarement, mais, ou quasiment pas, on peut mettre plusieurs faits à prouver séparés par des virgules. Donc là je ne fais pas. Bon mais euh, au départ la, la donc la résolvante elle n'a qu'un seul fait. Et puis euh, donc on regarde dans la base de faits, là il n'y avait que deux faits, mais il pourrait y en avoir euh, d'autres, s'il y a des faits qui euh, s'unifient. Et s'il y a des faits qui s'unifient, au niveau de la partie gauche, eh ben, on remplace le fait par la partie droite. Donc dans notre cas là, ça va être ça va donner la chose suivante euh, on part de factorien alors donc la résolution donc, euh, donc une étape de résolution c'est une unification Un remplacement, une réécriture de la résolvante. Donc, première étape, si on avait posé la question factorielle de 5 et de n, euh, donc ben, je vais regarder ce que ça donne l'unification ici. Alors, on va pas prendre 5 et ça va. Alors, il y a des soucis de renommage de, de variables. Hein. Les, les nr qui apparaissaient dans la règle tout à l'heure, de ce côté-ci, c'est euh, lié seulement à l'écriture du programme ici. Euh, c'est des variables qu'on peut appeler muettes. J'aurais pu les appeler euh, mon entier, euh, mon résultat, euh, sous réserve de changer ici tous les r en mon résultat. Donc, il, là, pour pas avoir de problème de, de captage de, de noms, euh, on, je vais utiliser des variables de noms différents, mais il y a effectivement un, un petit, enfin, des petits soucis à résoudre quand on regarde ça précisément. Donc là, euh, est-ce que factoriel 5x signifie avec factoriel n ben r oui, il faut que, mais il faut que n fois 5 soit égal à 5 et puis que x soit euh, la même chose que r. Donc, du coup, la résolution. Est-ce que je peux l'affaire sans que ça déborde trop ça va on passe de la résolvante 5n à, donc, hop, ça enlever, ça ne sert plus à grand chose à une nouvelle résolvante où on va remplacer le donc après unification le 5x va donc comme c'est pareil que factoriel NR, et que factoriel nr, c'est vrai si et seulement si, on a ça qui est vrai, et ben on va remplacer le factoriel nr, donc le factoriel 5n, avec la condition que n égale 5, x égale r, par tout ça. Donc n égale 5, c'est-à-dire que ici, je peux mettre 5, ici, je peux mettre 5, le x égale r, ben, c'est-à-dire que... Pardon, je partais de factoriel 5 et x. Donc euh, ben là où j'ai le r, je dois mettre un x. Et voilà, première étape de résolution. Ben, je suis passé de factoriel 5x à demander l'exécution de moins 5 1 j factoriel j tmp et mult tmp 5x. Et ben, la, les étapes suivantes, c'est la même chose, sauf que bon là, tout à l'heure on avait qu'un seul fait dans la résolvante, un seul prédicat. Maintenant on en a plusieurs, trois. Ben, on va prendre le premier et on va essayer de le euh, euh, de l'unifier et d'exécuter. Une fois qu'on aura fini, on continuera avec la suite. Alors probablement, hein, si moins est bien écrit, euh, moins ça marchera à condition que j égale 5 moins 1, 4. Donc euh, donc il y aura une condition du type j égale 4 qui va apparaître comme ici. Et donc il restera dans la, dans la résolvante. L Étape suivante, tout ça avec j qui sera remplacé par 4. D'accord et puis donc factoriel, euh, alors ça serait bien de continuer une étape de plus. Donc hop là je vais faire un peu nettoyage là. Euh, factoriel donc va se réécrire lui-même en, euh, en la même chose que là, alors je préfère le récupérer ici. Mais sauf que bah, le n c'était ça sera plutôt 4 et puis que on va avoir peut-être donc donc le n ça sera 4 donc ça ça heureusement que c'est la machine qui le fait de manière un peu plus euh, précise que moi parce que moi je risque de, de me tromper ce tmp là attention est pas à confondre avec celui qui est là celui qui est là en fait hein, c'est celui qui aurait dû être là donc la tmp et puis pour pas se tromper là on va renommer cela tmp euh, tmp euh, Z, TMPZ, voilà. Sachant qu'il faut pas oublier que dans la résolvante, il y, a, donc il y a ça qui s'est réécrit, mais que la suite de la résolvante, elle existe encore. Euh, ouais, ce serait bien que ce soit sur la même ligne. Est-ce que ça va marcher Voilà. Donc la résolvante après. Elle comporte bah, la calcul de 4 moins 1, 3, euh, calcul de la factorielle de 3, puis la multiplication par 4, puis la multiplication par 5. On, on voit arriver à le calcul de la factorielle hein, euh, ici. Euh, voilà, La résolvante, étape par étape, euh, donc euh, arrive à exécuter euh, le calcul de la factorielle. Conclusion, rapidement, puisque euh, ne va pas avoir le temps de faire trop ce que je disais le donc on a vu la résolution le modèle d'exécution si on enlève donc ça c'est modèle d'exécution 1 sur 2 modèle d'exécution hello si, 2 sur 2 si on a le temps mais on n'a pas le temps il restait quoi si le temps le permet Retour sur ouais. ça et ça. Donc c'est quoi ces choses-là Qu'est-ce que j'ai laissé passer qu'il faut prendre en compte et Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que euh, dans, dans la règle ici, il peut y avoir plus, enfin dans un paquet de règles, il peut y avoir plusieurs règles qui s'exécutent, qui sont unifiables, donc qui peuvent s'exécuter. Et euh, bah il faut euh, on, on va exécuter, les exécuter dans l'ordre, mais du coup euh, à la fin d'une exécution en exé ayant exécuté bah, la première règle qui s'applique toujours la première règle qui s'applique toujours la première règle qui s'applique c'est ce qui s'est passé à peu près euh, là la première règle s'applique euh, en tout cas la première règle du paquet de règles s'appliquait pas mais la deuxième s'appliquait Là, le moins on ne sait pas comment c'est passé, mais là pareil, ce n'est pas la première règle du paquet de règles factorielles. Tiens, j'ai mis deux élèves. Là, il n'y a pas besoin. Euh, qui qui s'applique. Il y a peut-être d'autres exécutions qui auraient été possibles. Ah ben, eh bien euh, Dans les moteurs Prologue, en fait. Au bout d'une exécution, ce qui est fait, c'est on revient sur les règles qui n'ont pas été exécutées. Donc on regarde ben, à part à place de la première règle, ben, qu'est-ce qui aurait donné l'exécution de la seconde règle. Et on repart dans un autre, une autre branche de l'arbre d'exécution euh, pour euh, pour voir s'il y a d'autres résultats qui apparaissent. Alors, je vais peut-être essayer de chercher. Donc qu'est-ce que ça donne Ça donne. Je vais euh, essayer de vous montrer un arbre d'exécution un peu plus large. Alors, où est-ce que j'avais mis ça Ici. Donc, on retrouve ici donc un paquet de règles qui s'appelle analyse. Euh, attention, il y a aussi analyse S hein, qui est pas pareil que analyse tout court Et puis il y a analyse T puis analyse E et puis donc une requête on voudrait analyser cette chose là et voilà ce que ça donne donc bon donc l'arbre vous voyez on voit l'arbre effectivement un arbre un peu grand et regardez de plus près c'est pas forcément en plus grand donc en plus grand on peut pas aller plus loin donc euh, première tentative d'exécution en utilisant les premières règles. Donc on a une première façon d'exécuter. Alors, euh, donc ça c'est l'arbre d'exécution. Il y a un endroit où il y a un échec. Il n'y a, a pas de règle qui s'applique ou euh, euh, il faut qu'il y ait deux choses qui soient égales alors qu'elles ne sont pas euh, égales. Donc on revient à un moment de la résolvante plus haut et puis on essaye de la deuxième règle pour voir si elle s'applique. Voilà. Je vais revenir pour essayer de voir. Si on peut en parler un tout petit peu plus. Donc euh, voilà, donc ici analyse e, donc c'est ça la première chose de la résolvante qui apparaît. Donc analyse e, si je regarde ici, voilà, il y a voilà, attention à la notation, elle n'est pas terrible. Mais il y a une première règle qui dit donc analyse e, ben ça marche à condition qu'il y ait analyse v. Et puis une autre règle qui dit ça marche à condition qu'il y ait un m qui est égal à autre chose et puis qu'il y ait d'autres analyses qui se fassent et puis euh, et puis je sais pas s'il n'y a pas encore d'autres choses qui n'ont pas été récupérées ah oui non euh, ouais, bon et donc il y a plusieurs règles qui analysent eux ah oui c'est peut-être celui qui est en dessous alors il faudrait que je réécrive ces choses là non c'est tout mes conclusions. Donc, si la première règle d'analyse E marche pas, on va essayer avec une autre règle d'analyse, E. et puis éventuellement une autre règle, euh, si on avait une autre règle d'analyse. E. Et puis, si toutes les règles d'analyse E euh, ne fonctionnent pas quelque part, ou si toutes les, les possibilités ont été, euh, ont, euh, ont été explorées sans succès, mais et ou avec succès, euh, on revient quand même en arrière. Et puis, euh, à un moment où la résolvante était moins développée, on regarde si l'analyste n'avait ben, pas d'autres règles qui peuvent s'exécuter. Donc ça c'est le backtrack et ça donne du coup la notion d'arbre d'exécution qui euh, heureusement est surtout à, euh, existe surtout en mémoire et pas euh, euh, sur le papier parce que comme vous voyez c'est assez monstrueux pour un petit morceau d'exécution. Pas tout en plus. Voilà, très court sur retour sur. Donc ça s'appelle backtrack, recours sur trace backtracking et arbre d'exécution fin du premier petit cours sur prologue grammaire et modèle d'exécution